Bonjour à tous, euh, je suis Christophe Périlou, directeur de l'activité sur mesure du groupe SEGOS et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier web corner qui en fait le premier épisode d'une web série en quatre épisodes de 25 minutes. Euh, nous sommes pour l'instant une quarantaine de personnes connectées. Alors vous savez que l'activité sur mesure de Sego, c'est d'accompagner nos clients sur leurs projets de transformation, souvent en lien avec des enjeux business, des projets de transformation qui impactent la performance managériale, la performance commerciale, l'efficacité en termes de gestion de projet. Mais notre raison d'être, c'est aussi d'accompagner et d'aider nos clients à anticiper sur des problématiques émergentes. Donc, on est là pour ça aujourd'hui, sachant qu'en euh, termes de management, il y a un certain nombre de choses qui bougent euh, de manière très lisible et très sensible depuis, euh, depuis quelques temps. Et le but de ce premier Web Corner, bah, c'est de partager avec vous quelques réflexions, mais aussi et surtout des observations sur euh, les lignes qui bougent de manière euh, très lisible en termes de, de pratiques managériales. Sachant que le constat que l'on fait, c'est que le mouvement qui est engagé, d'une manière générale, est en train de remettre en cause euh, le management qu'on va qualifier de traditionnel et qui, pour euh, l'essentiel, est fondé sur euh, des principes de commande-contrôle ou encore euh, des principes d'autorité euh, basés sur le fait hiérarchique. Donc ça, c'est en train d'être euh, réinterrogé de manière assez euh, radicale. Il y a un certain de, de choses qu'on qu voit de manière... Euh, de manière euh, Évident si certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'un reportage qui passait passé dernièrement, euh, il y a quelques semaines, autour de, de la question du bonheur au travail. Il était fait référence à un centre d'entreprise euh, libérée euh, et qui incarne d'une certaine manière un mouvement de fond, euh, pour ne pas dire une lame de fond euh, qui s'est engagée depuis quelques temps. Lorsqu'on interroge nos, nos clients, c'est-à-dire les dirigeants ou les managers, sur euh, cette évolution managériale, on observe euh, plusieurs réactions. C'est-à-dire, euh, pour certains, c'est un processus euh, inéluctable, n'est euh, plus une question de philosophie, de, de croyance ou de valeur, ça peut être une question de survie. C'est-à-dire, euh, ils nous euh, disent, on ne peut plus fonctionner aujourd'hui comme, euh, comme on fonctionnait hier. Euh, d'autres euh, considèrent que ça relève plutôt de l'utopie. On aimerait bien y croire, hein, croire en un management euh, plus libéré euh, qui fait le pari de la confiance, de l'intelligence collective, de la responsabilité individuelle. On aimerait bien y croire, mais euh, le, le, le management traditionnel est tellement ancré que tout ça relève d'un beau rêve. Puis d'autres encore considèrent que tout ça relève d'un effet de mode donc un effet de mode parmi euh, tous les effets de mode qui ont jalonné euh, l'histoire ma du management depuis des dizaines d'années. Donc pour démarrer en fait ce, ce web corner, bah, ce que j'ai envie de faire, c'est de, de poser la question à vous. -à selon vous, quand on parle de management réinventé, qui sort de la logique euh, de commande-contrôle, de la logique d'autorité basée sur le fait hiérarchique, pour faire le pari de la confiance, de la responsabilité de l'intelligence collective, est-ce que vous considérez que c'est une évidence, que c'est quelque chose d'inéluctable qui est en train d'émerger Est-ce que pour vous c'est une utopie Vous aimeriez bien y croire, mais bon, tout ça, ça relève du rêve. Ou est-ce que pour vous, ça n'est qu'un effet de mode, et comme tous les effets de mode, ça finira bien par passer Bon, là on voit une tendance assez radicale hein, qui est en train de se dessiner. On a 80, plus de 90%. Euh, D'entre nous, considèrent considère qu'il y a un mouvement inéluctable qui est enclenché. En même temps, c'est peut-être pas par hasard que vous êtes connecté à ce corner qui s'appelle « Le management est mort, vise le management ». probablement aussi parce que vous-même, vous êtes engagé dans ce, ce mouvement de, de transformation. Euh, alors juste une petite règle du jeu avant d'aller plus loin dans le propos. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez une, une fenêtre hein, de questionnement juste en, en dessous de mon image. Et ce que je vous proposerais, c'est de, de répondre à certaines questions en fin de web corner sachant que si on, on manque de temps, je suis aussi en mesure de répondre à des questions par mail à l'issue de, de cette séquence. Cette... Alors, on voit quand même une très, une très faible minorité hein, qui considère que cela relève de l'utopie. Euh, pour autant, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y, y a des bruits lointains, enfin, ce qui relevait des bruits lointains il y a quelques années, qui aujourd'hui euh, sont pleinement ancrés dans la réalité. Hein. Euh, euh, et on voit des entreprises qui ont engagé une véritable révolution managériale. Ces euh, entreprises euh, ont été étudiées par, euh, par un consultant euh, chercheur belge qui s'appelle Frédéric Laloux. Alors ce sont de véritables ovnis hein, dans, dans l'univers de l'entreprise, euh, mais les recherches qui ont été engagées autour de, de ces différentes boîtes montrent euh, en fait quelques constantes, c'est-à-dire quelques caractéristiques euh, communes euh, qui constituent de véritables ruptures en termes de, de modèles de, de management. Euh, la première rupture, elle porte sur le fait que ce sont des entreprises qui, euh, pour la plupart, hein, sont drivées par euh, ce qu'on va appeler ici la raison d'être. Euh, et Il s'agit d'un changement de paradigme assez fondamental euh, par rapport, euh, par rapport au management, aux, aux approches de management stratégique, notamment, puisque dans l'acception classique, hein, euh, traditionnelle, euh, le boulot d'un manager, le boulot d'un leader, c'est de définir une vision, de construire une stratégie, de s'assurer que cette stratégie est déployée à travers des plans d'action opérationnels. Et lorsqu'il y a des projets, qui pour d'ailleurs la plupart sont impulsés par la direction, on les passe à la moulinette de différents process, euh, avec différents jalons, de go, no go, d'opportunité, de saisibilité, d'élaboration budgétaire, etc., etc. Donc ça, on est dans le... Le schéma classique. Les entreprises appréhendent l'approche de manière, enfin, stratégique de manière radicalement différente puisque elle, elle pose le postulat finalement que l'entreprise est un organisme vivant. Et au regard de ça, le rôle du management est d'écouter vers où veut aller cet organisme vivant. Alors la traduction opérationnelle de ce paradigme-là, ben, c'est que le, le boulot du leader Là, consiste à créer les conditions pour que des projets émergent, non plus dans une logique top-down, mais dans une logique plutôt bottom-up, euh, d'écouter le niveau d'adhésion de ces projets qui émergent localement, donc écouter leur niveau d'adhésion global, et considérer que si le projet répond à la fois à la raison d'être des de, de entreprises qu'on a un petit problème de connexion. si le projet répond à la raison d'être de l'entreprise génère un haut niveau d'engagement, à ce moment-là, le, le boulot du manager consiste à mettre tout en œuvre pour, pour favoriser la réussite de ce projet. Donc là, on, on voit qu'on est sur une rupture une rupture radicale en termes de, de pratiques de management stratégique. Autre caractéristique de, de ces boîtes, hein, ce qu'on va appeler le self-management. Euh, le self-management, ben, la logique, la rupture se caractérise par le fait qu'il ben, n'y a plus de manager. Voilà. Euh, euh, il y a une entreprise emblématique en France qui a, qui a donc poussé cette logique jusqu'au bout, qui est l'entreprise Savy, dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas, dont on parle de plus en plus. Euh, chez Savi il n'y a plus de managers, il y a par contre des leaders qui sont des personnes euh, choisies entre guillemets par leur père. Et quand on sait qu'il n'y a pas de, de leader sans suiveur, on peut penser que ce pas complètement absurde de faire en sorte que ce soit les suiveurs potentiels qui désignent ceux qu'ils ce qu ont envie de suivre. Euh, et je ne doute pas, vu le nombre de managers qui sont connectés, que je suis en train de dire puisse interpeller, voire inquiéter euh, par rapport à l'existence même de la fonction de managerial. Euh, maintenant, il y a quand même une certaine logique hein, derrière ce, ce modèle. Et la logique, c'est de dire que le modèle hiérarchique et pyramidal euh, est, est, est, est adapté pour gérer un faible niveau de complexité. C'est-à-dire, lorsqu'il faut produire, par exemple, en grande quantité, une faible variété de produits, euh, et, des modèles d'organisation et de management inspirés de l'école taylorienne peuvent être plutôt adaptés. Maintenant, lorsqu'on doit faire face à un haut niveau de complexité, la nécessité de s'adapter en permanence, dans un mouvement permanent, d'innover de manière régulière, euh, l'organisation pyramidale euh, présente ses limites. Donc des entreprises comme euh, celles qu'on qu vient, qu vient d'évoquer, euh, qui sont expérimentales, poussent le paradigme jusqu'au bout, euh, en concentrant en fait euh, la structure et la régulation de la structure autrement que par le fait hiérarchique. Puis il y a une dernière caractéristique hein, qui est commune à, à ces boîtes, c'est euh, ce qu'on a posé là en disant la possibilité d'être pleinement soi-même. L'idée c'est quoi C'est qu'elle favorise le fait que les personnes, lorsqu'elles viennent au boulot, ben, elles enlèvent le masque professionnel qu'on a tendance souvent à prendre dans une organisation traditionnelle. Euh, la logique dominante derrière ça, hein, c'est de favoriser finalement le, la, la liberté de parole avec la possibilité qui est donnée aux différents acteurs d'exprimer euh, euh, non seulement ce qu'ils pensent, mais aussi leurs émotions, leurs opinions. Et ça va jusqu'à jusqu poser des règles du jeu qui réhabilitent quelque part la notion de conflit, la notion de confrontation. Dans certaines de ces boîtes, le conflit est posé clairement comme relevant de la normalité euh, c'est-à-dire qu'on soi, le conflit, ce n'est pas un problème, ça fait partie de la vie, Ce qui peut poser problème, par contre, c'est la façon dont on adresse le conflit. Et ces entreprises, en fait, euh, ont un haut niveau de maturité pour euh, justement créer des zones de dialogue euh, confrontant où les désaccords peuvent s'exprimer de manière acceptable pour l'environnement. Donc là, on voit qu'on on a affaire à des, des entreprises euh, évidemment euh, très particulières, euh, expérimentales, d'une certaine manière, en tout cas, c'est des formes d'ovnis hein, dans, dans le monde de, de l'entreprise. Euh, elles ont une autre caractéristique, finalement, quand on analyse leur mode de fonctionnement, c'est que elles agissent concomitamment sur plusieurs euh, dimensions du système. Donc, elles portent des valeurs, hein, et des valeurs qui vont dans le sens de, de la responsabilité, de la liberté d'expression, on vient de le dire, dans, dans le sens de l'intelligence collective, de l'empowerment. Euh, ces valeurs sont incarnées par des héros. Alors la plupart du temps, et dans beaucoup de ces lois, le héros, il faut bien le dire, c'est quand même le patron qui impulse cette dynamique, qui incarne ce système de valeurs, et elle réinterroge en fait les rites et les pratiques euh, versus les rites et les pratiques qu'on observe dans les, les organisations plus traditionnelles. Par exemple, les pratiques en termes de prise de décision qui sont évidemment très spécifiques à, à ce, ce modèle de, de management. Elle travaille bien sûr sur les symboles, en faisant exploser tous les symboles statutaires de la position hiérarchique, et elle pose de nouvelles règles du jeu qui ont vocation à réguler le, le système. Et en résumé, en termes de règles du jeu, s'il y a une règle du jeu qui résume, qui résume un peu l'ensemble, et finalement, partons du principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Euh, alors, moi, je ne sais pas dire si hein, ces euh, entreprises euh, bon, sont précurseurs d'une certaine manière d'un nouveau modèle de, de management. Intuitivement, j'aurais tendance à penser que non, pour les différentes raisons sur lesquelles on en tout à l'heure. Euh, ce qu'on sait dire, par contre, c'est que la plupart d'entre elles euh, produisent des résultats et créent de la valeur. En soi, c'est quand même un, un, une observation euh, interpellante. Et ce qu'on sait dire aussi, c'est que c'est dans ça qu'elles sont intéressantes, c'est que finalement elles cherchent à construire des réponses et des solutions à des problématiques de leur environnement qui sont des problématiques auxquelles sont confrontées la plupart des entreprises aujourd'hui, à savoir on doit faire face à une complexité croissante, on est dans l'incertitude, il y a un haut niveau d'imprédictibilité qui réinterroge notamment les pratiques d'élaboration stratégique. Euh, on est dans une, dans une nécessité de changement euh, permanent, dans une obligation d'innover euh, régulièrement. Et face à ça, bien, le modèle d'organisation et de management euh, traditionnel présente ce limites. Donc les réponses qu'elles apportent, hein, à travers des ruptures aussi radicales que celles qu'on vient de voir, euh, ne sont peut-être pas les seules réponses à apporter à la problématique qui est posée par l'environnement. Mais En tout cas, ce sont des boîtes qui posent des marqueurs quelque part, dessine une trajectoire euh, d'une évolution managériale qui semble assez inéluctable. En tout cas, le, le caractère inéluctable de cette évolution managériale a l'air euh, d'être euh, une prédiction euh, partagée par la majorité d'entre nous, puisqu'en la vu, on est plus de 90% à considérer que c'est un mouvement inéluctable. Donc la question qui se pose là, maintenant, c'est de savoir euh, pourquoi euh, c'est inéluctable. Euh, sans être exhaustif, hein, euh, je voudrais partager avec vous plusieurs, euh, plusieurs constats. Le premier, c'est qu'en tant que manager, on, on, on, doit, composer, euh, on doit composer avec une, une, une forme de nouvelle normalité. Donc, si vous avez le sentiment, par exemple, d'être dans un espèce de tunnel avec euh, de multiples contradictions à gérer, des paradoxes de plus, en plus, de plus en plus forts, des changements de priorité réguliers, un manque de visibilité sur l'avenir, le sentiment finalement de devoir euh, toujours faire, un, faire plus et mieux avec moins de ressources. Bon, je me un peu le tableau, là, mais si vous avez ce sentiment-là et que vous attendez la sortie du tunnel, ben, peut-être que probablement mieux serait de ne pas attendre la sortie du tunnel et de considérer que... Euh, c'est une nouvelle donne qui s'impose à nous et qu'il va falloir faire avec. Quoi. Donc ce, cette nouvelle normalité, c'est quelque chose qui, qui émerge de manière particulièrement prégnante depuis, depuis la crise de, de 2008. Euh, après, on sait aussi qu'il y a une, une relation au pouvoir qui est en train de changer assez radicalement. Et Chacun d'entre nous, on a sûrement fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on euh, brandit... Euh, ces galons de position statutaire que pour autant les gens vont exécuter de manière soumise et docile ce qu'on leur demande de faire. La réalité manageriale aujourd'hui est un peu plus complexe que ça. Donc la relation à l'autorité est réinterrogée, ça c'est impulsé par bah, plein de facteurs hein, qui conduisent ça, il y a notamment un facteur générationnel, mais il y a aussi le fait qu'il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Nous étions assez tributaires du, du management en termes d'accès à l'information, notamment. Donc, euh, on était encore dans une société de, de transmission. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société d'information. Et tout un chacun, on n'a pas forcément le même niveau de dépendance vis-à-vis -vis du management pour avoir accès à de l'information. Donc, ne serait-ce que ces deux facteurs-là, le facteur générationnel, le fait de rentrer dans, dans une ère de l'information, réinterroge la, la, la notion de pouvoir basée sur la position euh, hiérarchique notamment. Et puis, on a une fonction euh, mise à mal. Euh, D'ailleurs, j'ai une, une question, une réflexion à quelqu'un qui nous dit, euh, finalement, on demande de plus en plus de choses aux managers aujourd'hui, euh, contre les jouer un rôle de RH, avoir des compétences techniques. Euh, et effectivement, euh, la fonction est mise à mal euh, dans le sens où, euh, on l'entend hein, de manière assez régulière au niveau du niveau management et au niveau du, du, du management opérationnel. Le sentiment euh, pour une bonne partie des de managers d'avoir de plus en plus de responsabilités finalement, mais aussi quelque part euh, de moins en moins de marge de manœuvre. Euh, on voit aussi euh, pas mal de DRH qui rencontrent des difficultés euh, pour, euh, pour recruter sur des postes de manager avec euh, des refus de promotion. Donc la fonction est, est peut-être moins attractive qu'elle ne l'a été, euh, qu été par le passé. Et puis il y a parfois aussi dans certains environnements euh, un management qui s'interroge dans la relation qu'il a avec la gouvernance d'entreprise, avec une question de fond qui peut se poser parfois, euh, de type euh, bah, finalement est-ce qu'on partage réellement les mêmes intérêts Donc voilà, on a, on a un certain nombre de, de, de facteurs, et il y en a sûrement plein d'autres. Hein, euh, qui nous font dire qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de réinterroger euh, le, le, le management. Et à défaut de dire que, finalement, le, le management de, de demain euh, sera celui des entreprises libérées, libérées qu'on évoquait euh, là, tout à l'heure, euh, ce que l'on peut dire avec un peu plus de certitude, c'est qu'il y a des aptitudes managériales qui vont être fortement challengées dans les années à venir, et qui pour pas mal d'entre elles, d'ailleurs, le sont d'ores et déjà. Alors, parmi ces aptitudes, je vais pas toutes les explorer, hein, je vais juste faire un, un focus sur quelques-unes d'entre elles. Euh, on entend beaucoup parler, par exemple, aujourd'hui, de, de l'enjeu d'agilité, d'agilité managériale bon, Il y a plein de choses hein, derrière ce, ce principe d'agilité managériale et c'est un sujet sur lequel on, aurait, on aura l'occasion de revenir dans le cadre d'un autre web Corner, juste pour tel propos, moi hein. je suis breton, peut-être que certains d'entre vous le sont aussi, comme moi, et trouvent le besoin euh, régulièrement de retrouver leur racine. Donc je pars en vacances l'été en Bretagne, euh, à peu près tous les ans. Et il arrive, pour être tout à fait honnête, qu'en Bretagne, euh, il ne fasse pas tous les jours euh, très beau. Et il peut même arriver qu'il fasse longtemps très mauvais. Donc euh, dans ces circonstances-là, on a deux options. Euh, soit on se met la tête contre un mur et on, on s'en veut de ne, pas être, de ne pas être descendu plus au sud, euh, soit on se dit ben, voilà, comment je m'organise pour faire avec ça. Alors pourquoi je vous dis ça euh, Parce qu'on est dans des environnements globalement de plus en plus pressurisants, avec une multitude de paramètres qui s'imposent à nous. Et comme on peut se rendre compte que nos états d'âme n'ont pas une grande incidence sur les conditions euh, météo, ben, l'enjeu, euh, dans des environnements euh, pressurisants où les paramètres, euh, plein de paramètres non maîtrisables, l'enjeu, et c'est un des enjeux de l'agilité, c'est euh, d'être en capacité de se concentrer sur sa zone d'influence. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, par là d'une certaine forme de, de programmation euh, mentale, en tout cas, c'est à peu près certain que c'est une dimension de l'agilité qui va être mise à l'État. Euh, quand on parle de servant leader, là aussi, il y, a, il y a une trajectoire importante qui se dessine autour de cette approche-là. Là, je vous invite à vous poser euh, finalement une question simple. Euh, lorsque vous analysez les dernières décisions que vous avez prises ou les dernières actions que vous avez engagées, quelles sont celles qui ont contribué directement à faciliter le travail de vos collaborateurs au plus près des opérations, c'est-à-dire là où je crée la valeur. Quand on se pose la question, euh, on voit que la réponse n'est peut-être pas toujours si évidente que ça. Euh, pourtant, il y a un enjeu hein, qui est clairement identifié euh, sur cette, cette question-là, puisque la question de fond, c'est la question de la légitimité et de la valeur ajoutée managériale. Il est évident qu'elle ne pourra plus reposer que sur des logiques de position et de statut, et sur une vraie capacité, une vraie capacité à, à, à produire de la valeur en aidant les équipes à réussir, en étant animé d'une forme de passion, qui est de réussir à faire réussir. Euh, et puis, dernier, dernier point sur lequel on va faire un zoom, c'est la capacité à créer du bon vouloir. Euh, la capacité à créer du bon vouloir autrement, c'est-à-dire à mettre les gens, à faire en sorte quelque part que les gens fassent des choses que peut-être naturellement euh, ils ne feraient pas, autrement que par euh, le seul levier de l'autorité euh, statutaire ou de l'autorité hiérarchique donc ça, ça renvoie à la capacité à créer de l'envie et ça mobilise une compétence bien extrêmement critique finalement dans la C'est la compétence de leadership personnel qui elle-même repose sur une des la première condition finalement d'influence, la capacité d'influence, qui est le fait d'être fondamentalement reconnu comme une personne digne de confiance. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le, le détail de, des aptitudes qui vont être mises à l'épreuve. Euh, je, je suis en train de lire quelques, quelques questions. Alors, pourquoi cette intuition, elle, qu'elles ne sont pas les précurseurs d'un nouveau modèle Alors, Une intuition parce qu'il y a des conditions de réussite euh, essentielles euh, qui, qui sous-tendent en fait, le modèle de ces entreprises libérée. La première condition, c'est qu'elles sont portées euh, d'abord par la volonté d'un patron. Euh, c'est difficilement imaginable que ces logiques soient reproductibles partout. Après, euh, l'intuition, quand même, hein, c'est encore une fois qu'elle qu elle pose, elle pose des, des jalons, euh, qu'elle dessine ouais, une, une forme de trajectoire euh, qui va bien dans le sens de, de l'empowerment, si, si on résume, si résume le propos. Pour, pour conclure, hein, il est probable que, que, que mon propos vous pose plus de questions, qu'une apport de réponses, euh, et en même temps, on est sur des sujets complexes sur lesquels il n'y a pas de réponse, évidemment, toute faite. On sait une chose, c'est que l'environnement nous impose une réinterrogation du, du management. Euh, les solutions à la problématique posée sont sans doute multiples euh, et peuvent prendre différentes réalités. Euh, sachez en tout cas que si de votre côté vous êtes assujetti à ce type de questionnement, vous mesurez un enjeu qui consiste à faire bouger les lignes de votre modèle de management. On sera bien évidemment ravi de, de, de vous accompagner dans, dans cette réflexion. Euh, il me reste là à vous remercier de, de votre attention. Euh, sachez que nous aurons un prochain rendez-vous le 2 avril, Là, on va mettre le focus sur l'impact digi, du digital sur, sur le management. Euh, on verra qu'il y a là aussi uh, des impacts considérables en termes de pratiques et de postures euh, Et Sachez que juste après la connexion, hein, vous, allez avoir, vous allez recevoir un, un petit questionnaire d'évaluation de, de ce premier web corner. Ça prend quelques secondes, donc je vous remercie de, de prendre quelques secondes pour y répondre, parce que votre avis nous intéresse grandement.